Le saviez-vous, à Radon, il y a plus de 25 ethnies différentes. Cette mosaïque ethnique fait de Radon la municipalité la plus multiculturelle du Québec, et ce, depuis 1920. Déjà à cette époque, on reconnaissait l'apport des personnes immigrantes à la vie culturelle et économique. Malgré tout, c'est seulement un nouvel arrivant sur mille qui choisit la Matawini comme terre d'accueil. C'est pourquoi il est important de valoriser l'inclusion, le vivre-ensemble et la richesse de la diversité, peu importe nos origines pour ainsi favoriser une intégration durable des personnes immigrantes dans notre Matawini. Soyons prêts!